Bonjour. Ah, il y a une question qui est assez, euh, assez délicate. Euh, depuis, quelques, depuis plusieurs années, j'ai des problèmes avec, euh, avec euh, le tandem police-justice. Police Et euh, j'avais vu des, le nom d'une organisation, de personnes qui appartiennent à une certaine or, une organisation, à plusieurs organisations, qui s'appellent des francs-maçons. On m'a dit, il ne faut pas en parler, il faut taire ça. Donc moi, depuis des années, je ne dis rien me casser la porte, on rentre chez moi, etc. Il y a des policiers civils devant chez moi. Le ministère de, de la Justice répond qu'il n'y a rien. Le ministère de l'Intérieur, etc. J'ai posté diverses vidéos là-dessus. Simplement parce que des gens, des francs-maçons, exercent une sorte de pouvoir. Ils font croire que euh, qu'il est dangereux d'évoquer ça. On va dire ben, il y a peut-être diffamation, etc. Alors déjà, par rapport à la diffamation, je vais dire... Je ne, je ne dis pas ce sont des francs-maçons qui sont rentrés chez moi. Moi, Je veux dire, il est possible que ces personnes, soient, euh, que ces, ces policiers qui étaient en planque, etc., aient été euh, en lien ou avec des personnes de la, de la franc-maçonnerie et, et reçoivent ce type d'instruction. Je, euh, je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux. Je dis qu'il est possible que, euh, que ces personnes aient été contactées à ce niveau-là. Voilà. et que peut-il que peut-il m'arriver ben rien les gens ont peur de la franc-maçonnerie vous, devant votre écran, vous avez peut-être peur vous allez dire, oh là là, là, il ne faut pas aborder ce sujet non, je ne parle pas, il n'y a pas de complot il n'y a rien, il n'y a rien c'est juste des gens qui appartiennent à un réseau et un réseau qui les protège tant que ces personnes euh, restent euh, dans dans l'acceptable ils font des, des faux papiers, des fausses déclarations ils retirent des documents quand on envoie des, des preuves, des plaintes avec des preuves parfois il y a un papier qui disparaît voilà, ça s'arrête là, c'est du gentillé. La franc-maçonnerie ne va jamais envoyer quelqu'un me casser la tête. Voilà. Donc, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de ce réseau. Ce réseau, il est comme les autres, euh, il est classique. Le tout, c'est euh, la communication, voilà. et ils vont très vite s'arrêter. C'est l'optique que je choisis, c'est-à-dire, il faut dire que des problèmes sont liés, les problèmes que j'ai depuis des années, sont liés à des personnes qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Et là, je pense qu'en communiquant, en n'ayant pas peur, en communiquant de cette façon, j'espère que les réseaux maçonniques mettront un terme aux agissements des mauvais individus qui, sont, qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Merci pour votre attention et à bientôt.